La communication voilà. animale, on ne parle pas non plus avec l'animal, on communique avec lui en fait. On peut le faire par exemple sur photo. J'ai envie de savoir Noélie. Ok, je vous envoie une photo de mon cheval ou mon chien ou mon chat. Qu'est-ce que vous faites Comment ça se passe Je me mets dans mon fauteuil et… Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir Noélie Cicot pour parler d'un sujet aussi rare qu'intéressant et vous allez le voir, la médiation animale. Bonjour Noélie. Bonjour à vous. Noélie, vous avez un papa éleveur de poney. En 2018, vous vous formez à l'équicoach. Qu'est-ce que l'équicoach Alors, l'équicoach, on travaille en fait avec les animaux, donc entre autres le cheval, euh, et c'est de l'accompagnement de l'humain par le biais euh, du cheval. Euh, l'équicoach, c'était déjà, euh, enfin moi, j'ai déjà fait de la médiation animale quand j'étais enfant parce que mon papa était euh, équithérapeute, donc il travaillait en fait avec euh, les chevaux pour les personnes handicapées et euh, les jeunes. Euh, les jeunes des cités, on va dire, de banlieue. Euh, et donc moi, depuis l'âge de 7 ans, je suis avec mon carnet et j'observe en fait euh, l'humain et qu'est-ce qui se passe entre l'humain et le cheval. Donc, ça a été euh, pour moi une évidence de me former euh, à coaching. donc le coaching par le biais du cheval. Euh, et donc, du coup, je me suis formée à ça. Et ça, c'était entre autres que pour les entreprises à la base. Au départ, quand je me suis formée, parce que l'equi-coach s'est spécialisé en entreprise ou au développement personnel en individuel. Euh, et j'ai après voulu aller plus loin. Et du coup, je me suis formée en médiation animale derrière pour tout type de public. Alors, précision. <rire> Différence entre equi-coach et et Equi-coach, c'est... On va dire aujourd'hui fait que pour les entreprises et pour les personnes euh, valides, je vais dire ça comme ça. Équithérapeute, c'est euh, pour les personnes euh, handicapées. Euh, et euh, et euh, la différence entre l'équicoach et l'équithérapeute, c'est aussi que l'équicoach, on travaille euh, que à, pi à pied à terre avec le cheval. Et l'équithérapeute, on peut monter la personne sur le cheval. D'accord. Et vous pratiquez également la communication animale. Tout à fait. La communication animale, donc c'est de la télépathie, euh, où on parle en fait à l'animal. Euh, et moi, euh, je l'ai euh, depuis toute petite. C'est quelque chose que j'ai gardé. On l'a tous, entre l'âge de 0 et 10 ans, on communique tous en fait, avec la nature. On a cette capacité-là. Et souvent, on, ben, on l'oublie, je dirais, par notre mode sociétal, où on écoute plus du tout son corps. Euh, et, euh, et on rentre dans des cases je dirais alors que voilà donc la communication animale je la pratique assez régulièrement avec les animaux je parle aux animaux et en même temps je fais de la télépathie la télépathie vous ne parlez pas on est d'accord la communication animale on ne parle pas non plus avec l'animal on communique avec lui en fait on peut le faire par exemple sur photo avoir un animal sur photo et avoir des renseignements sur lui par photo j'ai envie de savoir, Noélie. Ok, je vous envoie une photo de mon cheval ou mon chien ou mon chat. Qu'est-ce que vous faites Comment ça se passe Je me mets dans mon fauteuil et je commence à regarder l'animal. Et euh, je vais recevoir en fait, des sensations. Donc, ça peut être des sensations visuelles. Donc, avoir des images, par exemple, qui viennent à moi. Ça peut être des sensations d'odeur, de, des odeurs, des goûts. Euh, je peux avoir aussi euh, euh, des choses que j'entends par exemple, et aussi de la sensation corporelle. Alors moi, j'ai beaucoup développé la kinesthésie, donc c'est ressentir par le corporel et donc du coup, par exemple, un animal qui a des douleurs ou un mal-être dans son corps, je vais le sentir en fait sur mon corps et après, je vais aller chercher euh, petit à petit euh, ben, le pourquoi il a ça euh, et des fois, ben, on, on bifurque sur l'humain, <rire> sur son propriétaire voilà. ah. Évidemment. Évidemment, mais alors Comment se passe une séance avec un cheval ou avec un autre animal Vous y allez Comment ça se passe concrètement, en pratique Alors, moi aujourd'hui, j'ai un centre de formation chez moi où j'ai des chevaux, des lamas et un chat dans le centre de formation. Et en fait, les gens viennent chez moi. Alors ça, c'est chez moi. Et après, je vais aussi chez les gens, ça m'arrive avec leur animal. Mais en tous les cas, quand on fait une médiation animale avec l'humain, les gens viennent chez moi et je les je les amène en fait au milieu euh, de mes animaux, donc de mon troupeau de chevaux, en liberté. Et là, on va observer ce qui va se passer. Euh, C'est-à-dire que les animaux vont avoir des comportements différents qu'ils ont au début. Donc moi, j'ai passé beaucoup d'années à les observer, à savoir comment ils fonctionnaient entre eux, les relations sociales, etc. Euh, et donc là, avec ce qui se passe, je décortique euh, ben, ce qui se passe avec euh, l'humain. Et souvent, euh, en fait, l'animal, il a l'énergie, l'énergie, elle travaille avec des fréquences, d'accord Et en fait, l'animal va amener la personne à avoir des fréquences émotionnelles, et donc ça va sortir des émotions. Et ces émotions là, elles vont apparaître, et du coup, on va pouvoir travailler sur les émotions grâce à l'animal. Une autre spécialité, Noélie, euh, vous proposez des masterclass régénération d'ailleurs la prochaine hein, masterclass euh, régénération aura lieu très bientôt les 28 et 29 janvier 2023 c'est pour la fin du mois de quoi s'agit-il alors en fait euh, quand j'ai monté l'école euh, c'était mon rêve voilà. et euh, pour arriver à mon rêve il a fallu je suis passé par plein plein d'étapes comme beaucoup de monde euh, et je me suis dit Aujourd'hui, on est tous dans des cases, et grosso modo, la, la case de la société, on va dire normale, c'est avoir une maison, une voiture, un chien et un CDI. Sinon, on n'est pas normal. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, moi, j'ai réalisé mon rêve, mais aujourd'hui, euh, je ne suis pas forcément dans des cases, mais j'ai eu mon rêve. Donc, je me suis posé la question, que, comment je peux amener les gens à être heureux et à toucher ce bonheur d'avoir ce rêve de réaliser le rêve qu'on a euh, en tant qu'enfant, en fait. Euh, et souvent, on nous dit quand on est enfant, on nous dit ce pas vrai. Euh, C'est des rêves, tu ne pourras pas les réaliser. Et voilà moi, j'avais envie que les gens, ils, ils aillent là dessus et qu'ils se disent chouette, on peut, euh, on peut réaliser nos rêves comme moi, je l'ai fait. Donc, du coup, j'ai créé la masterclass comme ça. Elle en est venue là dessus et il euh, y aura plusieurs intervenants euh, sur la masterclass, dont euh, Philippe Croison et Yvan Bourgnon. Euh, et ça va être, euh, du coup, une masterclass où on va réaliser que tout est possible, que ben, même si on a eu euh, un accident ou autre, on peut euh, réaliser son rêve. Euh, et autre petite chose, pourquoi j'ai créé aussi la masterclass Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait une EMI, donc euh, une expérience de mort imminente. Oui. Euh, oui. Et, et en fait, euh, je suis morte. Voilà, Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je suis morte, je suis revenue. Euh, et aujourd'hui, je pense que la vie, elle est bien trop précieuse pour ne euh, pas réaliser ses rêves. Donc, j'avais envie voilà, de, en fait, de témoigner sur ce qui s'était passé et d'amener des clés aux gens euh, pour qu'ils puissent euh, ben, vivre leur euh, vraie vie et pas celle de la société. J'imagine qu'effectivement, après une EMI, on voit les choses de manière différente, hein, c'est ça. Et, et, et, et fais de ta vie un rêve et vis tes rêves. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, à qui s'adresse cette masterclass Qui vient Je vais dire qu'elle s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde peut réaliser son rêve et tout le monde est, est un individu bien particulier et que chacun a ses propres clés. Donc, euh, elle est vraiment faite pour tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire, donc il n'y a pas de prérequis. On s'inscrit depuis votre site. Hein euh, votre site écurie-des-aigles.com euh, où on trouvera effectivement toutes les infos, les masterclass se déroulent à la ronde, hein, c'est bien ça dans le 17 Non, oh, à la je... Rochelle à la Rochelle ah d'accord, ah, les masterclass c'est à la Rochelle, autant pour moi j'ai lu régénération corporelle et zone de génie ok, alors la régénération corporelle pour moi tout le monde a la capacité de s'auto-soigner et le corps a la capacité de s'auto-guérir. Il suffit juste de comprendre le pourquoi on a ce symptôme. Voilà. Euh, moi, j'ai vu des choses extraordinaires se passer en médiation animale. C'est-à-dire que des personnes avec des maladies sont venues chez moi. Et il, on, a, on a travaillé le pourquoi il y avait ça. Et quelques jours après, il il qu ils m'appelaient et ils me disaient qu'ils n'avaient plus rien. Donc, c'était juste extraordinaire. Euh... Donc, voilà, la régénération, moi, je suis persuadée aujourd'hui que le corps a la capacité de, de se soigner et que si chaque personne euh, ben, apprenait à s'écouter, apprenait à scanner son corps, à écouter son corps, à entendre ce que le corps, il a à dire, etc., euh, Et bien, en fait, on saurait pourquoi on a ces symptômes. Parce que pour moi, c'est juste une phase de... On a un déséquilibre, mais si on rééquilibre sa façon d'être, et on se ressent dessus, hop, on se soigne automatiquement. Et sa zone de génie, bah, c'est son talent, en fait. On a, on a tous un talent bien particulier vu qu'on est unique. Euh, et donc, du coup, bah, quand on travaille avec son propre talent, euh, on, peut, on peut faire de grandes choses. Par exemple, moi, je ressens les énergies des gens et je sais euh, travailler avec euh, ces énergies-là. Voilà, Ça, c'est mon talent. Depuis que je suis petite, je travaille avec ces énergies, avec... La communication animale, je ressens les animaux, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que Alors le scan du corps. En fait, le scan du corps, on est. Tra... Alors notre corps, il est formé euh, d'énergie et on sait aujourd'hui qu'on a des méridiens et des chakras. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Euh, et en fait, on peut les scanner. On peut vraiment scanner son corps des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et en fait, c'est euh, une façon d'interroger euh, son corps pour savoir ce que le corps il a à nous dire. C'est-à-dire que, grosso modo, notre corps, c'est notre tableau de bord. et Il a des voyants, donc vert, jaune et rouge. Et quand on passe au orange et qu'on a une douleur, ça veut dire qu'on n'a pas euh, pris, prêté attention à la pensée qu'on avait dans notre, dans notre cerveau. Et après, quand on n'a pas prêté attention à la douleur, ben c'est là où on a la maladie qui vient. Donc, on a un gros symptôme pour nous faire réfléchir et penser et nous dire arrête de faire et sois plutôt. Alors, alors, alors cette prochaine masterclass, je... on le rappelle, à La Rochelle, les 28 et 29 janvier 2023, combien de coûte cette masterclass, cette formation Alors, il y a... et, et alors quelle, est, quelle en est la durée Le contenu pédagogique, comment ça se passe Ok, alors, euh, on va parler du coût d'abord. Donc, euh, il y a deux tarifs. Le premier, c'est le tarif, on va dire, normal, qui est à 110 euros, où vous avez accès, en fait, aux deux jours euh, de la masterclass. Euh, et après, il y a le tarif, on va dire, VIP, qui est à hauteur de 380 euros. Où vous avez accès aux deux jours de la masterclass, plus la soirée, en fait, du samedi soir, avec tous les intervenants qui seront là. Euh, elle commence à, le samedi à 14 h à La Rochelle. On va jusqu'à 20h le samedi et on reprend le dimanche à 13h30 et on finira à 19h le dimanche. Le contenu, donc, il y aura euh, sept conférenciers qui seront là. Yvan Bourgnon, euh, Philippe Croison, Cécile Zec, Emmanuel Ayache, Vincent Lauvergne et... C'est donc... pas grave, ouais. on le au lors de la Masterclass. C'est bon, je l'ai trouvé. Ah ouais. Régis Rossi, euh, qui ouais, est là aussi. Euh, et donc, euh, eux vont témoigner euh, ben, de ce qu'ils font. Et en plus, il y aura une partie où on va travailler sur le Qigong. Donc, le Qigong, c'est l'art du mouvement. Euh, donc, voilà, il y aura une proposition, en fin de compte, de Qigong statique. Et aussi, on va jouer du Hanpan, qui est un instrument de musique euh, avec des effets euh, sonores, thérapeutiques. Ça me donne envie de ça me donne envie d'y aller ça me donne envie de m'inscrire Noélie alors euh, la restauration l'hébergement euh, sont-ils compris dans dans vos formules qui sont très accessibles hein, financièrement 110 euros vous avez dit et la formule VIP à 380 donc la restauration l'hébergement euh, c'est pas compris mais il y a tout à côté alors donc voilà à part dans le VIP où on a euh, le repas du soir du samedi soir d'accord un mot sur votre chaîne, jeune chaîne YouTube, Noélie. Et puis, vous avez aussi, je crois, un podcast. Oui, alors, bah, ma jeune chaîne YouTube, on va... je suis en train de développer toute la partie méditation, parce que c'est aussi euh, ce que j'aime faire, euh, mettre euh, de la méditation pour les gens. Euh, et c'est une chaîne YouTube où, où aussi, je... je vois plusieurs sujets, comme la physique quantique, euh, bah, le scan du corps, l'énergie, etc. Et je, je vois avec ma propre vision euh, des choses, parce que pour moi, tant qu'on n'aura pas compris le corps, l'esprit et l'énergie, et qu'on n'alliera pas tout ça ensemble, on ne pourra pas se guérir, on ne pourra pas se soigner, et on ne pourra pas rêver. Et vous avez envie de rêver, et Noël Cico, vous nous donnez envie de rêver. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, et pour ne rien manquer des prochaines interviews, sur Zen Zone Télé, eh abonnez-vous à la chaîne. Noëlisico, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à très bientôt. Merci.